Bonjour à tous, j'aimerais tout simplement vous euh, regarder un peu la corrélation qui existe entre le dollar américain et l'or, euh, peut-être dans le contexte actuel où on voit que les banques centrales, euh, surtout la Fed, vont injecter encore beaucoup, beaucoup d'argent pour essayer de maintenir le système à flot, parce que euh, ce qui s'est produit euh, cette semaine de la déclaration de Jérôme Powell, on a vu les marchés cracher, mais aujourd'hui, ben. Euh, on se trouve être vendredi. Aujourd'hui, euh, les marchés ont rebondi d'une manière euh, assez spectaculaire. Donc, euh, on va probablement avoir du va-et-vient euh, comme ça dans les prochains jours, les prochaines euh, semaines, dû au fait que la Banque centrale n'a pas le choix de maintenir euh, euh, un discours euh, un peu confus pour faire en sorte que les marchés puissent euh, tenir euh, jusqu'à ce que peut-être euh, on espère que euh, tout l'argent qui est stocké en ce moment dans les comptes de banque des individus ou des entreprises puisse enfin être dépensé sur le système, euh, dans le système, parce que dans le fond, on voit que, comme je vous ai parlé souvent, la vélocité de la monnaie, l'argent ne vire plus dans le système. On se trouve avoir de l'argent paralysé là, dans le système et euh, dans, dans les comptes de banque des individus, à cause de la peur, tout simplement. Et c'est ce qu'on veut justement défaire avec le discours euh, ben, rassurant de Jérôme Parole, un discours qui est un peu euh, languinant, pénible, euh, sans en dire trop... Euh, mais pour tout simplement essayer de faire en sorte que la confiance revienne, parce que dans le fond, tout est un jeu de confiance. Euh, mais la réalité, c'est que le système américain, parce qu'on parle de, on ne parle plus simplement de la Fed en tant qu'entité indépendante, mais on parle de la Fed qui est reliée directement au gouvernement américain via euh, la secrétaire du Trésor, qui est une ancienne présidente de la Fed. Qui est la, la, la, celle qui a précédé Jérôme Powell, qui se trouve être Janet et Hélène. Donc, euh, ce qu'ils veulent faire, tout simplement, et c'est un peu le message que Biden a voulu euh, lancer en prenant euh, Janet et Hélène, euh, la placer au secrétaire du Trésor, qu'on est là, travailler main dans la main avec la Fed, qui était à l'origine... Euh, supposé d'être une entité indépendante, la Fed qui a été créée en 1913, donc, euh, et était une, une entreprise privée, euh, indépendante euh, du gouvernement américain. Mais depuis quelques mois, ce n'est plus le cas. Euh, c'est simplement relié ensemble. Et la raison est assez simple, c'est que le gouvernement américain, euh, la Fed, le gouvernement américain, même sous Trump, même avant, sous Obama, a pris des décisions euh, au lieu de laisser... Euh, aller le marché, euh, le laisser-faire, euh, int est, est, est intervenu d'une manière assez euh, importante, même d'une manière assez, euh, euh, on va dire, outrageuse euh, au niveau de l'économie capitaliste. Euh, donc, euh, euh, tout ça a commencé avec Obama en 2008, où euh, dans le fond, les banques centrales se devaient intervenir. On a mis en place euh, Justement, l'hypothèse de la théorie keynésienne, donc si on injecte de l'argent, on va faire partir la machine, comme ce qui est arrivé en 1929 sous Theodore Roosevelt, parce que je vous rappelle rapidement que euh, lorsque Theodore Roosevelt a été élu, euh, a justement changé le, le, le, le cours de l'histoire en injectant massivement de l'argent dans le système. Euh, bon, on pense au grand barrage ouvert, euh, au nom de, justement, le président Hoover euh, d'avant, je crois. Euh, mais euh, Hoover lui, avait décidé de ne pas intervenir et euh, sous, euh, justement, euh, euh, la nouvelle administration euh, de Roosevelt, on a décidé d'intervenir massivement selon la théorie keynésienne. John melarkin à l'époque, était jeune et avait écrit quelques bouquins et cette euh, hypothèse a, a, a ont vraiment fait en sorte que les américains qui ont pris au mot cette hypothèse d'injecter que le gouvernement se doit d'injecter de l'argent dans le système lorsque on se trouve à être en défaillance parce que dans le fond le système capitaliste marche par vagues ben euh, ça l'a réussi en 1929 euh, cette euh, ensuite on faut se dire que euh, là on a eu la, la deuxième guerre mondiale ensuite on a eu les accords de Bretton Woods, euh, très importants accords euh, qui ont fait en sorte que la première puissance mondiale puisse euh, mettre euh, à exécution ce qu'elle voulait depuis des années c'est-à-dire de prendre sa propre euh, devise, donc son propre pouvoir et de l'imposer à la planète et c'est ce qui est arrivé aux accords de Bretton Woods euh, le dollar américain AAPA. il faut euh, préciser que John Menarkin avait lui-même euh, euh, voulu imposer euh, une devise qui était le bancor, si je me souviens bien, euh, mais euh, ce qui a primé, c'est le dollar américain qui est devenu euh, le roi de la planète, la devise planétaire adossée à l'or, euh, 35 dollars euh, l'once euh, d'or. Donc, on avait quelque chose de solide. Mais ce qui est arrivé avec le, le temps, euh, surtout euh, en 1971, lorsque Nixon a désadossé euh, le dollar à l'or, eh bien, on a commencé à justement imprimer en fou, euh, sans se soucier euh, de, de quoi que ce soit, sans se soucier de quelques pays que ce soit, parce que je vous ai dit souvent, euh, la devise américaine, ça vient de Nixon, et je pense que c'est son... Euh, euh, porte-parole euh, monétaire, là, euh, euh, qui avait dit euh, la, demise, la devise américaine et notre devise est votre problème. Donc, euh, tout simplement, c'est sous ce fond que je voudrais regarder euh, le dollar américain versus euh, l'once d'or, euh, le prix de l'once d'or, mais depuis, là j'ai un graphique depuis 2008, là, on va regarder ça un peu et ce que ça pourrait nous donner comme... Euh, euh, euh, Peut-être plan du futur. Euh, euh, comme on dit, euh, on marche dans la théorie, tout simplement, parce que tout ce qui se produit aujourd'hui, c'est tout simplement euh, euh, euh, des théories. Là. Euh, au niveau de la Banque centrale, de, euh, c'est des tentatives, là, euh, euh, injecter tant d'argent dans le système en pensant que l'inflation, euh, euh, on voit déjà qu'il se trouve avoir une inflation euh, peut-être pas déclarée par Jérôme Powell, parce que lui, il dit « on va avoir une petite inflation, mais dans les faits, on le voit clairement que sur les matériaux de base, ça monte. Et euh, c'est pour moi qui vous le dis. Vous avez simplement à regarder les graphiques sur le cuivre, le zinc, l'or, euh, le nickel, polar, euh, le nickel, euh, euh, tous les, métaux, les matériaux industriels. Sur aussi euh, les, euh, les denrées alimentaires, on voit déjà une inflation qui se profile à l'horizon. Donc tout simplement je voudrais regarder le dollar américain euh, comparativement au prix euh, de l'or et surtout euh, là le graphique que j'ai euh, ça commence en 2006 à peu près là. Euh, on avait déjà entamé le cours, euh, la course de l'or donc euh, on voit ici que depuis 2000, lorsque l'or avait atteint un cru de 254 l'once, on était à un cru où on ne croyait plus euh, que l'or pouvait retourner à la hausse. Et c'est dans ces temps-là qu'on se on a des mouvements qui euh, troublent trouble euh, le monde financier et on ne s'attendait vraiment pas à ce que le prix de l'or puisse atteindre euh, 1900 dollars en 2011 lorsqu'on était à 254 dollars euh, en 2000, 2000 2001 dans ces coins-là et euh, on voit très très bien que le mouvement de l'or a été Très très important euh, 2001 et 2008 il faut rappeler ça ça, ça se trouve être l'or c'est le vous l'avez deviné c'est le petit graphique en, en orange. Donc, on, en 2008, on a eu une petite correction de l'or, mais le mouvement a été très, très, très euh, faible comparé aux grands mouvements qu'on a eu sur les indices boursiers et sur plusieurs actifs, et même, je dirais, sur les minières d'or et d'argent, parce que le, le graphique des minières d'or et d'argent euh, démontre une grande, grande correction lorsque c'est arrivé. Mais ce que je voudrais, bien, on sait que là, ça, ça, la, la, la courbe a, a, a grimpé jusqu'en 2000 11. et euh, ce que je voudrais faire euh, comme euh, corrélation tout simplement c'est euh, l'historique du dollar. Euh, le dollar américain euh, on avait eu euh, quand même euh, une montée assez euh, soutenue en 2003 après la guerre du la, la, la pseudo euh, le euh, la pseudo victoire des américains parce que George Bush George Bush, excusez, euh, fils, sur un porte-avions, avait déclaré que euh, les Américains avaient gagné la guerre sur l'Irak. Euh, bon, c'était pas vraiment le cas. Dans le fond, cette guerre-là, c'était un peu embourbé, mais c'est pas là-dessus que je voudrais parler. Euh, mais ce que nous avons constaté dans ce temps-là, à partir de 2003, la bourse s'est mise à monter jusqu'en 2007. En 2007, on a eu les premiers soubresauts, Et euh, là, on est rendu ici, là, à peu près. Et lorsqu'on a eu des des soubresauts à la baisse, on avait eu une montée assez euh, soutenue, euh, soutenue euh, aussi par les banques centrales, mais de manière euh, moins intense. Eh bien, lorsqu'on a eu le premier, la première descente là, euh, et euh, toute la crise des subprimes qui, qui, euh, qui a vraiment jailli, là, on a eu la panique sur les marchés boursiers et en même temps, euh, le dollar américain, qui euh, a vraiment euh, connu une débarque assez importante jusqu'en 2008. Euh, 2008, euh, on sait très très bien que cette période-là, 2008-2009, là, on a eu euh, justement cette euh, période de récession qui se trouve être le petit en gris ici. Là. Donc, euh, à partir de ce temps-là, oui, on a eu une montée ici euh, euh, du dollar américain, là, une montée euh, euh, qui n'était pas euh, solide, parce que dans le fond, on a eu une débarque jusqu'en 2009, et en, à partir de 2010, 2011, 2012, on a eu une montée assez soutenue, surtout à partir de 2015-2016. Euh, dans ces coins-là, parce que c'est là qu'on a, euh, la Fed a décidé d'augmenter les taux d'intérêt, euh, parce qu'on se disait l'économie va bien, tout ça. Il faut pas oublier que l'économie, ce n'est que des cycles. On a des cycles de montée, de descente, montée, descente. On fait du surplace souvent, mais euh, c'est toujours des cycles, hein, des montées, des descentes. Euh, mais lorsqu'on est dans un cycle aussi, on pense que ce cycle euh, n'arrêtera pas ou euh, on va rester sur un long plateau, plateau, comme on disait, en 1929. Mais c'est la même chose dans toutes, toutes, toutes les... Euh, les bulles ou les euphories qui se, partent, qui se produisent sur les marchés, que ce soit boursiers, que ce soit les marchés des obligations que ce soit les marchés de l'or même, de l'argent, du dollar américain. Et c'est ça qui est arrivé. Ici, on a eu une long, un long sur place et lorsqu'on a commencé à monter les taux, euh, on a vu le dollar américain prendre beaucoup, beaucoup de force et parallèlement l'or euh, prend beaucoup de faiblesse euh, c'est ça c'est la raison pour laquelle je veux euh, faire cette petite vidéo que vous dire euh, que le dollar américain et l'or sont directement corré corrélés mais d'une manière inversée si le dollar américain monte L'or descend et si l'or monte, le dollar américain descend, c'est plutôt le contraire. C'est le dollar américain qui guide la montée ou la descente de l'or. Et là, on a eu, on a des phases quand même qu'on a euh, euh, mont, des montées euh, en parallèle. C'est ce qui est arrivé en 2018 jusqu'à 2020, à peu près, là, euh, où on a eu le dollar américain euh, monter en même temps que l'or. Mais euh, là, on se trouve à être dans un changement de paradigme dans une, un changement de corrélation. Et euh, là, ça se trouve être un graphique quand même euh, à, à assez long terme, 2018, 2019, 2020. Euh, donc, euh, on voit très, très bien que le changement de tendance est arrivé euh, en 2020, justement, au pic euh, euh, de l'or. Euh, Lorsqu'on a eu, le, bon, on a eu le, la crise du COVID qui a débuté, tout ça, mais le dollar américain en a pris un coup, euh, à partir euh, du début de l'année euh, 2020, là, euh, lorsque le COVID est arrivé, donc on a perdu euh, confiance justement euh, au dollar américain. Donc, euh, on a eu peur pour l'économie. Et là, on se trouve à être rendu ici. Là. Euh, donc, euh, on se trouve à être rendu dans un, un temps de, de crainte, mais on fait du surplace un peu. Euh, et c'est là que l'or elle-même a fait un boom vraiment spectaculaire, surtout après ici, le on voit très, très bien, après ce petit crash-là qui se trouve être le crash de la crise du COVID là, où les indices ont baissé. Euh, là, on a eu une recrudescence de l'or et là, on se trouve être en consolidation. Et là, euh, si on regarde le graphique, c'est ça que je voudrais vous faire souligner puis vous faire euh, voir, euh, qu'on se trouve avoir une descente à long terme, on parle toujours euh, de l'or, et du dollar américain, et euh, c'est comme si on était une course à savoir euh, qui est-ce qui va remporter euh, la course dans les deux, le dollar américain ou, ou l'or, et euh, moi ce que je constate là-dessus, puis je voudrais pas aller sur d'autres graphiques euh, en ce moment, là, vraiment constater ce qu'on voit sur ces graphiques-là, c'est que l'or à long long terme, on a eu une longue longue montée, euh, comme je vous dis, tête et je vous en parlé souvent, souvent. Et là, on se trouve être en remontée. Et là, on a une correction qui est assez importante, faut le dire, là on est rendu à 1600 dollars 1680 1600 dollars on a fermé à 1600. Donc euh, on se trouve à être en consolidation. Est-ce que la consolidation va se poursuivre euh, Mais techniquement parlant, euh, on a eu vraiment une très très bonne consolidation à partir de 2020 et jusqu'à aujourd'hui le 2021, on est en mars de 2021. Euh donc euh, on devrait techniquement avoir un rebond. Tandis qu'avec le dollar américain, on a eu une hausse très très soutenue, on va dire à peu près de 2018, on peut dire à 2016-2017, on a eu du va-et-vient ici, jusqu'en 2018, et 2018, on est parti à la hausse jusqu'en 2020, lorsque la crise est arrivée du coronavirus, et... Le rebond qu'on vit en ce moment qui paraît si effrayant, dû au fait euh, qu'on a le taux 10 euh, ans qui euh, rebondit euh, vigoureusement, mais sur le long terme, c'est pas si vigoureux que ça, mais euh, c'est la crainte, c'est plus la vitesse à laquelle les taux 10 ans euh, rebondissent sur les, les taux des bons du trésor 10 ans. Et ce rebond-là qui paraît si extraordinaire est tout simplement un petit rebond technique dans une une tendance qui est vraiment à la baisse. Donc, euh, c'est ça, et, et, ce que je regarde, ce que je constate tout simplement avec euh, ce qu'on voit, euh, ce qu'on vit en ce moment, euh, y, euh, je sais que sur le coup, à court terme, on peut paniquer et euh, lorsqu'on regarde les médias traditionnels ou les nouvelles amplifient des réalités, on peut paniquer, on peut paniquer sur l'or, on peut paniquer sur le dollar américain dans le sens qu'on pense que le dollar américain va reprendre de la force et... Euh, va euh, tout simplement de redevenir triom euh, tri euh, tri euh, triomphal. Euh au niveau de la planète, euh, je ne pense pas de déjà plusieurs pays, dont la Chine, qui est très, très importante, euh, commence à se dédollariser. Donc, euh, on va voir probablement dans les prochains mois, les prochaines années, justement, euh, plusieurs pays se dédollariser parce que ça leur fait beaucoup, beaucoup mal lorsque le dollar américain euh, gagne en, en force. Donc, euh, euh, c'est ça. Et euh, sur le long terme, comme ça... Euh, je vous ai souvent parlé de l'or et du dollar américain, qui sont directement interreliés, parce que euh, la devise monte, l'or descend, euh, la devise descend, l'or monte. Euh, euh, c'est comme ça que ça fonctionne, euh, pour plusieurs paramètres, euh, dont euh, les bons du trésor américain qui sont, c'est un immense marché, euh, euh, les bons du trésor, qui se trouvent à être des euh, obligations que les gouvernements émettent, gouvernement américain, dans notre cas. Euh, donc, euh, c'est un marché très, très important. Et euh, le gouvernement américain, on va terminer là-dessus, au niveau des obligations, on voit très, très bien que euh, le rendement sur les obligations rebondit très, très sérieusement. On est rendu à 1,61, mais si on regarde sur le long terme, c'est pas quelque chose de paniquant. Et le gouvernement américain, ne peut pas se permettre de laisser les obligations atteindre 2 hein. Il ne peut pas parce que ça lui donne euh, d'être obligé de remettre beaucoup, beaucoup d'intérêts, émettre euh, d'autres obligations, des nouvelles obligations, que ce soit 10 ans, 7 ans, 30 ans, émettre des nouvelles obligations à un, taux, à un prix moindre, mais avec un taux d'intérêt plus élevé. Mais le gouvernement ne peut pas, euh, euh, si le gouvernement américain euh, émet... Euh, une nouvelle obligation à 5 ans et est obligé de se rendre à, on va dire, euh, euh, 1, 70, 2%, pour, mais, admettons le 10 ans, là, euh, se rendre à 2% dans dix ans, le gouvernement américain ne sera pas en mesure de remettre ce pourcentage-là. Donc, euh, c'est euh, le, les obligations sont euh, connues comme quelque chose de très, très solide et pour gagner la crédibilité euh, des citoyens, de ceux des entreprises, de peu importe, des pays qui euh, achètent des obligations euh, américaines, euh, que ce soit 5 ans, 10 ans, euh, 30 ans, euh, ils se doivent de, de, de respecter euh, leur promesse de donner un rendement euh, sur le bon du trésor. Donc, c'est leur crédibilité même qui est en jeu. Donc, euh, le gouvernement américain n'a pas intérêt à garder les taux d'intérêt sur les bons du trésor euh, vraiment forts. Donc, Jérôme Powell euh, avec la Fed. Euh, la, la FED avec euh, le gouvernement américain, parce qu'ils travaillent main dans la main maintenant avec euh, Jeannette et Hélène, vont faire en sorte que dans quelques jours, quelques semaines, euh, le rendement sur les bons du trésor euh, vont commencer à, à connaître une correction. Euh, c'est presque certain et vous allez voir, euh, l'or va rebondir. Je peux pas vous dire quand je ne suis pas un devin, j'observe comme vous, mais je pense que c'est scénar le scénario euh, qui va arriver parce que la, la Fed n'a pas le choix. Elle ne peut pas euh, laisser euh, les, les, les, les bons du trésor, euh, on va dire le 10 ans, là, euh, augmenter d'une manière euh, impressionnante pour... Euh, euh, épater la galerie, elle se doit de corriger cette, euh, cette, euh, euh, cette réalité-là, parce que dans le fond, on a beaucoup, beaucoup d'argent dans le système et on anticipe que la machine va redémarrer très, très forte. Ça se pourrait très, très bien, mais avec un contrôle euh, de, du, des taux d'intérêt. Euh, au niveau de l'inflation, ben là, on voit déjà qu'on a une inflation qui, qui a commencé à s'accélérer en ce moment. On va voir ce qui va arriver, mais c'était tout simplement une vidéo pour vous parler euh, justement que euh, l'or, euh, le scénario est loin d'être terminé, on est encore en consolidation, mais on va voir ce qui va se passer euh, dans la suite. Donc on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos.